J'ai amené euh, une petite dizaine de pages Ce sont les premières pages du tome 1 de Ténébreuse. Alors je vais travailler sur papier, euh, je découpe ma page, je vais vous montrer à l'arrière en fait, en général je coupe ça en deux, mais c'est vraiment un, purement, un côté purement pratique de, euh, tu vois, de pouvoir travailler euh, sur un espace euh, réduit et de ne pas avoir les bras qui partent jusqu'au bout. Donc je fais mes images euh, que je fais en fait sur des petits bouts de papier des feuilles à part, ça me permet en fait de travailler avec une table lumineuse, un peu comme une table pour lire les négatifs photos, c'est rétro éclairé. Et moi j'utilise ça en fait pour travailler le dessin dans un sens, puis je retourne ma feuille, et ça me permet de voir le dessin à l'envers, de travailler à l'arrière de, de, la, de la page et de revenir dans l'autre sens, etc., et de caler l'image comme ça. Après je vais l'ancrer. La, et la découper, la coller sur la page. Avec le noir et blanc, l'avantage c'est qu'après la couleur est faite à l'informatique, Mais moi mon travail c'est vraiment de me dire faut qu'en noir et blanc ça tienne. Donc ça me permet de, si besoin, si j'ai raté le dessin, si j'ai besoin de remettre une bulle à un autre endroit, de recoller par dessus ou de redécouper. Si on passe la main sur l'original en fait, on pouvait sentir les, les différents niveaux de papier en fonction des retouches. Là, il y a une petite rustine de texte. J'ai pris ce format-là pour avoir un format assez grand. Le format d'impression est réduit. par rapport à, Je le réduis à peu près de 60, 65, 70 Et donc, ça me permet de travailler les détails. Et puis après, il faut trouver le plan, la narration, trouver l'enchaînement des cases qui permettent d'avoir une lisibilité maximum. Enfin, prendre le lecteur par la main et qu'il ne lâche pas l'histoire. Euh, L'idée, c'est vraiment d'avoir un trajet euh, de lecture qui ne porte pas à hésitation, qui permettra vraiment d'aller par les points de lecture que vous voulez le faire passer pour qu'on puisse quand même repérer des petits personnages dans un très grand décor. Il y a une recherche qui s'effectue avant d'attaquer les pages, mais euh, en fait, j'aime bien être toujours dans la recherche. Je ne veux vraiment pas être figé au départ et après dessiner. Et qui fait qu'en fait les personnages, j'ai toujours l'idée de dire, est-ce qu'à un moment ils peuvent pas être un peu différents, un peu comment comment ils vont bouger, comment, quelle attitude, quelle caractéristique je vais leur donner. Là, par exemple, le personnage de Arzur qu'on voit ici, euh, il est apparu au bout de 15 ou 20 pages, c'est-à-dire qu'en fait j'avais déjà dessiné, il avait une autre tête qui était, à mon sens, plus anecdotique. Il manquait de charisme et en fait alors c quand on en parlait des fois c'est un petit peu comme si en cours de film on changeait un acteur en disant non en fait celui-là il ne va pas, on va le changer, on va en prendre un autre. Et des fois on, si on prend les planches et qu'on les regarde à travers une table lumineuse, des fois on peut voir d'ailleurs les anciens dessins qui sont restés sur la page et moi j'ai recollé par-dessus un élément. Voilà, c'est vraiment la manière dont je travaille.